Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va regarder comment obtenir facilement son prix immobilier. Pour commencer cette nouvelle vidéo, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Damien, j'ai créé la chaîne Esprit Gagnant pour aider le maximum d'investisseurs à être rentable. J'ai mis en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Tu peux la télécharger gratuitement, le lien se trouve au-dessus ou au en dessous de la vidéo. Tu cliques et tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Donc, comment être sûr d'obtenir son prêt immobilier Comment se faciliter la vie Alors, tu viens de trouver une bonne affaire, la pire chose qui puisse t'arriver, c'est que la banque te dise non. Donc, on va avoir trois actions à mettre en place. L'action numéro une, c'est que tu vas anticiper ton achat. Tu vas montrer à la banque que tu es quelqu'un qui euh, sait de quoi il parle et qui a préparé son projet. Tu n'es pas quelqu'un qui euh, s'est euh, a vu une vidéo sur YouTube de Damien et euh, qui s'est dit « Tiens, c'est bon, je vais faire l'investissement immobilier. » Non, tu es quelqu'un qui euh, euh, étudie ça depuis un moment et qui sait vraiment euh, ce que veut dire investir. Donc, tu vas mettre en place un virement euh, de l'épargne automatique, donc tu vas faire un virement de ton compte courant vers un compte d'épargne. Tous les mois, tu vas mettre un libellé pour indiquer euh, que… Euh, c'est une épargne en vue d'un projet immobilier tout simplement tous les mois tous les mois tous les mois l'idéal l'idéal c'est de mettre le montant que serait ton futur euh, ton futur prêt que tu, tu penses euh, faire un prêt de 500 euros l'idéal serait de mettre un, un virement de 500 euros maintenant mettre maintenant 10 et jusqu'à 20% de ton salaire ça serait vraiment euh, vraiment bien mais l'idéal c'est de mettre euh, le montant du euh, du prêt parce que du coup ça montre à la banque que même si tu as des impayés, même si tu as un problème pour avoir des locataires, tu sais que la banque voit que tu es capable de payer 100% du prêt tout seul parce que ça fait déjà 12 mois que tu le fais. Action numéro 2, voilà ça y est, tu veux être un investisseur rentable, tu veux faire des investissements immobiliers, stop au découvert, c'est fini, tu n'es plus jamais à découvert. Donc tu as le droit d'avoir ce qu'on appelle une autorisation de découvert mais tu l'utilises pas tu n'es jamais à découvert. Donc ça, c'est l'action numéro 2 à faire. Quoi qu'il arrive, c'est on n'est pas à découvert. L'action numéro 3, avoir des revenus réguliers. Le mieux étant d'être en CDI, mais le plus important, c'est d'avoir des revenus réguliers qui tombent. Montrer à la banque que tous les mois, tu as des revenus réguliers qui tombent. Si il y a un mois où tu as 500 euros, le mois d'après, tu as 5000 euros, le mois d'après, tu as 300 euros, tu ne la rassures pas trop. Elle va préférer quelqu'un qui a 3000 euros, mais tous les mois, qui a ces 3000 euros-là. Après que tu sois en dit oui c'est mieux maintenant si tu es en CDD, mais que tu lui montres que tu fais des CDD sur CDD, et que c'est en fait un choix euh, qui vient de toi, ou que tu es en intérêt mais que c'est un choix parce que tu trouves que euh, voilà, c'est plus flexible, enfin tu envoies ce que tu veux à la limite, peu importe, mais que tu lui montres que tu as de l'argent qui tombe tous les mois, tous les mois, tous les mois, et t'as pas tous les trois mois, après une mission, tu pas un mois ou deux semaines euh, d'arrêt ou tu rien, là, la banque elle va être, euh, elle va être vraiment, euh, vraiment intéressée. Donc j'ai fait, fait une petite vidéo, je vais te la mettre... Euh, tu vas pouvoir appuyer sur le petit i, je vais te la mettre. C'était comment investir sans CDI. Donc, on peut investir sans CDI. Le plus important, c'est de retenir il faut avoir des revenus réguliers. montre à la banque que tous les mois, tu as une source de revenus réguliers qui, qui tombe, parce qu'elle a besoin de cette source de revenus pour calculer ta capacité d'emprunt. Donc, les trois actions à mettre en place si tu veux avoir un prêt facilement pour ton prochain investissement immobilier l'action numéro une, tu mets, euh, tu mets une épargne de côté tous les mois, donc tu fais un verrement automatique. Et tu le libelles vraiment, euh, investissement immobilier, pour montrer à la banque que c'est un projet que tu, euh, que tu réfléchis depuis déjà longtemps. Stop au découvert, tu n'es jamais, jamais, jamais à découvert. Ça, c'est super important. Et numéro 3, tu as des revenus réguliers qui tombent tous les mois, tous les mois, tous les mois. Et il vaut mieux un revenu régulier un peu plus faible que des grosses fluctuations où la banque va plus savoir si tu gagnes 500 euros, 3000 euros. Et du coup, ouais, si euh, pour elle, tu, vas, tu, tu fais plus en moins 500 euros, tu vas lui faire peur. Revenu régulier, tu rassures la banque si tu rassures la banque la banque va accepter de prendre un risque avec toi c'est automatique c'est aussi simple que ça voilà si tu as aimé cette vidéo en tout cas n'hésite pas à la partager à des amis investisseurs n'hésite pas à me mettre un gros like mets moi en commentaire si euh, tu as d'autres astuces euh, pour rassurer les banquiers pour faire en sorte d'avoir ton prêt facilement n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne youtube en appuyant sur le pied euh, s'abonner une petite cloche, t'appuies bien sur la petite cloche pour recevoir les prochaines toutes les notifications dès que je publie une, une vidéo. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, je te dis porte-toi bien. Alors, passe à l'action, mets ces actions en place dès maintenant. Dès que tu as fini la vidéo, va programmer ce virement euh, automatique. Je te dis à très bientôt, porte-toi bien. Ciao, ciao